Donc, regardez, tout ça, donc je vous montre la dernière carte. Voilà. Sachez que je vends. Je peux changer aussi, mais je vends. Je préfère vendre comme ça, ça me permet d'avoir un peu de cagnotte pour pouvoir me prendre autre chose. Voilà. Sachez aussi que je vais bientôt déménager. Donc là, je suis chez mon père en vacances. Et donc, je vais bientôt déménager sur Réseau Romaine. Voilà. On va commencer par contact instantané. Vague Ingue Planète originelle Perler Ré, non Punk Jam Session Extrême Chevauchement Griff Hoyer Attachement d'une engagement du Concours de regard Melfi. Concours de réquin. On a fini avec les cartes magiques. Pride du Jet. Dragon ou grande défense. esprit de néos héros élémentaire vernis Sylphe des collines florissantes vernis Sylphe des forêts en éveil chiffre fait du fait du gothi. Loris, la dame de la Lamentation Irrégulier, irrégulier Thérion Albaz le cendre. Donc ça c'est pour le deck Albaz Ossa, la canalisatrice de la terre ah, Cette fois, je tiens deux fois Terrion impératrice Alsa. Comme vous voyez bien que je l'orgue deux fois. Compte de créature de l'empereur Tanuki. Diamant rose dame chouadigem. Sprite géant. Enfin, Dragon Brave électromécanique. Voilà, c'est tout. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et puis, on se dit à très prochainement pour de nouvelles aventures. Ça sera le vidéo. Alors, sachez que je travaille encore sur des petits projets. Hein, je vous le dis. Donc, il va y avoir le retour du Minecraft euh, si je déménage à Besançon, le temps que je m'installe. Donc, il faudra attendre. Euh... Direct terme, euh, septembre, voilà tout simplement. Septembre, octobre, euh, j'en serai plus ce soir. Voilà, hum. il va y avoir du Pokémon Go qui va arriver aussi. Le diaporama Pokémon Go, voilà tout simplement. Et euh, je tâcherai de faire des d'autres vidéos un peu plus euh, conventionnelles, enfin, un peu plus. Euh, par exemple, je vais essayer de faire une vidéo sur World of Warcraft, en créant un personnage, en montrant un peu, voilà, tout simplement, voilà. C'est des petites choses, puisque je pense que la vidéo de World of Warcraft donnait bien, plus, il me semble. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus et à plus de cette bonne journée. Ciao tout le monde